Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 275 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Attention les yeux Revolt Et j'ai le son beaucoup trop fort dans mon casque Et j'ai baissé le son dans mon casque parce que c'est juste pas possible parce que sinon vous allez l'entendre Alors c'est parti Revolt Revolt c'est un jeu de tir vu par-dessus euh, ça se contrôle à la souris, ça peut se contrôler aussi à la euh, manette mais euh, je vous conseille de jouer à la souris donc c'est parti on va profil 1 on va se mettre en mode story, on va se mettre en mode easy et je vais back et on va recommencer le jeu parce que là j'avais joué en fait, alors je vous explique en gros ça fait 3 fois que j'enregistre cette vidéo j'en ai un petit peu marre, je vous le dis hein, voilà. donc je vais vous expliquer assez rapidement en quoi consiste le jeu et puis euh et puis mon portable il fait un peu n'importe quoi. Et puis on se met en mode story. Et puis c'est parti à partir de maintenant. Donc ça m'étonnerait que ça dure 20 minutes. Ça va plutôt durer 10-15 minutes. Je vais essayer de faire les premiers niveaux. Le premier. Oh le deuxième. Le premier ça doit être faisable. Allez c'est parti en mode easy. Alors il y a une histoire de merde dont on se balance complètement. Donc voilà. C'est parti level 1 labs. Born to blah blah blah, blah blah blah. Et c'est parti mon petit. Alors, on peut passer sous les rayons, on peut passer sous les rayons en faisant une petite roulade, on récupère une connerie, hop là, duuuut, allez c'est parti, on va commencer à voir des ennemis, ça va chier, des bulles. vous allez voir les petits ennemis, ils sont très très sympas. oui putain ta mère, hop là, on va pas déconner, c'est le début, ah oui, il faut que je jette juste une grenade dessus, sinon c'est de la merde. Voilà comme ça ça va mieux, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Allez on va aller récupérer ça, c'est de la monnaie, c'est de la easy monnaie. Easy, alors on va aller récupérer là bas c'est juste un peu long de courir. Allez ta mère, cours Tout ça pour récupérer de la monnaie. Alors ce qui est très difficile dans ce jeu c'est qu'on n'a pas beaucoup de vie euh, répandue un peu partout. Ça veut dire qu'en fait il faut vraiment que j'économise ma vie. Parce que ça fait vraiment très mal. Hop. Donc je peux changer d'arme aussi, je peux passer de mon ma super arme à, à une moins bonne arme. Hop là. J'ai jeté ma petite grenade histoire le... de... Hop. Pas d'ennemi qui... qui se promène là, c'est quoi ce bordel hein Allez, ta mère, ta mère. Toi aussi, ta mère. Oh putain, il est premier, premier ennemi qui me tire dessus. Alors, oui, on a des petits bonhommes. Euh. Trop bien. Ah oh putain, ta mère Je l'ai pas vu. Là. Allez, c'est parti, on va dans l'autre salle. Ah, pour détruire tout le monde aussi. Ah, bien plus vite comme ça, je trouve. Faudrait pas perdre de temps, ce serait dommage. Allez c'est parti, je suis un peu bon sur ce jeu maintenant, enfin un peu bon, vite fait, je pense que je vais me faire quand même démonter. Alors en gros il m'a mis une vieille pop-up au moment où il y avait le monstre, c'était juste pour m'expliquer qu'en fait, je pouvais recharger manuellement avec le bouton R. Donc on va recharger manuellement, hop pour vous montrer, voilà, voilà, voilà. Allez c'est parti, cette fois-ci on va sur ce côté là. Ah mon dieu comment je le connais par cœur ce niveau, je le connais par cœur. Pff, je suis un peu un handicapé là. Oh je récupère des munitions, j'ai pas beaucoup, j'ai pas récupéré de vie. Hop là. Il tire assez rapidement sur vous. Voilà, il me reste de la vie. Enfin, il me reste de la vie. <rire> Je dis ça et puis euh, il me reste de moins en moins quoi. Allez, on va essayer de finir le level. Euh... Ça, a été, ça a été vachement dur de le finir avec le. Il faut bouger tout le temps, sinon vous faites démonter. Si vous bougez pas, vous êtes mort. Oh là, j'ai des munitions, mais <rire> on va recharger. Hein. Voilà, voilà, voilà. Allez, allez, on continue, on continue, on continue, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Où sont mes ennemis Où c'est qu'ils sont Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce jeu Il est beau graphiquement, c'est du réflexe beaucoup plus que. Beaucoup plus qu'autre chose. C'est du réflexe de la rapidité, parce que c'est ça en fait, faut esquiver. Faut surtout pas qu'il nous touche pour rien, ça serait dommage de se faire toucher pour rien du tout quoi. Ouh j'ai perdu beaucoup beaucoup de vie pour rien du tout là je suis un peu déçu. Je crois qu'il y en a un qui peut me donner de la vie ici non non non personne m'a donné de la vie allez tous vous faire foutre et j'ai fini le premier niveau. Envie, Voilà, un petit ennemi de surprise. Surprise. Voilà, j'ai fini le premier level, victory. Et on va essayer de faire le deuxième, et si je perds, bah, tant pis, hein, voilà. C'est pour montrer le jeu. Allez, victory. Alors, je vais essayer de regagner un petit peu de la life. Et un petit peu de... Grenade, ouais non. Si, voilà, les grenades, c'est bien. Les grenades c'est extra. Et on est parti pour le niveau 2 de ce monde de ouf. Tum, tum, tum, tum. Ok j'ai déjà perdu un peu de vie, ça commence bien. Putain de level. Putain de fils de pute. J'ai perdu beaucoup trop de vie, je pense que c'est mort d'avance. Hein. Je suis un handicapé, j'ai perdu tous les. la moitié de ma vie déjà, enfin non un quart. On va, pas être... On va pas être marseillais mais. Ça va vraiment être très dur de finir ce level, <rire> ça m'étonnerait. Il aurait fallu que je commence sur les chapeaux de roue, mais là c'est barré. Hein. C'est mal, c'est mal barré. C'est mal, c'est mal barré. J'ai quand même perdu beaucoup trop de vie quand même dans ce fucking level et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les récupérer, la vie, c'est même complètement du hasard je dirais. toi toi, oh putain il y en a encore, il y a des endroits faut pas y aller en fait. faut pas y aller, faut pas y aller. Voilà Allez J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Ah si, il y en a toujours. Il y en a toujours, bordel de merde. Voilà Il n'y en a plus d'autres. Allez, parti. Il me reste un peu plus de la moitié de ma vie, mais bon, ça va veut rien dire du tout. Vous allez voir les salles qui. a. Après, c'est un truc de ouf. Rien clair déjà celle-là. Putain de salle. Allez, voilà, j'ai moins de la moitié de ma vie, hein. évidemment. Et là où il y a... Ah non, c'est pas là où il y a... Là, il y a des trucs à récupérer, mais le problème c'est que... Qui dit truc à récupérer, dit ennemi dans ta gueule. Et pas de vie à récupérer. Voilà. Voilà, il y a des munitions, c'est bien. Voilà, je peux même plus en récupérer tellement, j'en ai. Je suis rempli de munitions, et... Et... Et ça sert à rien, Je vais essayer de tirer un truc qui brise sa... Hop, là, on me parle. On me parle, qui me parle On me parle sur Facebook, j'aurais dû couper l'anglais. Et ouais, je me mets en me ne pas déranger sur Skype et tout ça, histoire qu'on me casse pas les couilles. Et on me casse les couilles sur Facebook. Elle se reconnaîtra peut-être si jamais elle voit cette vidéo. Alors, je vérifie juste que j'ai pas oublié des trucs, on va recharger, on va en profiter. J'ai bien, j'ai plein d'argent, c'est trop génial, ça me sert à rien, mais rien de rien. Puis je vais tellement mourir dans, cette, dans les salles qui vont venir, vous allez voir, vous allez halluciner. Ah bah oui, j'ai des armes, j'ai des munitions, super, toujours des bombes. Qu'est-ce si que je fous de ça C'est juste dommage quoi. C'est juste dommage. J'aurais bien vu un peu plus de de de de, de heal. C'est juste dommage quoi. Attention, là y en a. Il pas un seul qui me donne de la vie hein. Vous pouvez toujours courir. Ah putain, non. ma batterie quoi. What the fuck. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas appelé aujourd'hui. J'ai la batterie de mon mobile qui, qui me dit qu'elle est bientôt vide. Vous avez sûrement entendu, c'est pour ça que j'essaye pas de la cacher. Ça va être tendu du string, mon petit, là-dedans. Ouh, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que tous ces bruits? Mais arrêtez, arrêtez de me harceler. J'ai pas beaucoup d'amis et c'est quand je suis en train d'enregistrer un test que, que je me fais harceler comme pas possible, quoi. Ah oh mon dieu, oh mon dieu ça pue y a tous les ennemis là bas. Ah oh mon dieu la grande salle, je vais mourir. Il me reste que dalle de vie, qu'est-ce que tu voulez qu que, je, qu que je fasse Allez c'est parti. Je prends trop cher, je prends cher, je prends cher dans ma race. Est-ce qu'il y a moyen de se heal quelque part Est-ce qu'il y a moyen de se heal quelque part sans trop crever Non, il n'y a pas une seule mallette de heal quoi. Il n'y a pas moyen de ne pas crever quoi. Allez, cette vie qui me reste, c'est déconcertant quoi. Allez, allez, allez, allez. Oh putain, encore une salle de merde comme ça, mon dieu, je déteste ça. Oh, plein de, plein de vie, c'est intéressant. Ça ne sert à rien, mais c'est intéressant. Oh, plein d'argent, plein génial, génial, je peux en foutre, sans déconner, si je meurs, donnez-moi de la vie, fils, fils de... Voilà, voilà, voilà, voilà. vous n'avez pas de vie, tout ce que vous pouvez faire, c'est crever. Et en plus, voilà, ils insistent sur votre tronche jusqu'à que, euh, jusqu'à que vous... jusqu'à euh, que ce soit fini, que ça recommence, enfin, qu'on qu revienne sur l'écran titre. Et voilà, on est revenu sur l'écran titre, il y a juste à continuer ou à supprimer la sauvegarde en cours. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là sur cette vidéo pour Revolt. Révolte, à ne pas confondre avec Revolt, le jeu, euh, le jeu de course qui est très ancien. Revolt, un petit jeu de course avec des voitures télécommandées. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Revolt. Donc, euh, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la, à la commenter, à vous abonner, à partager euh, le jeu. Ça peut être encore énorme. Et, euh, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut